Lady L'ADH Society, c'est un manifeste multiformat sur les enjeux de notre société. Ça fait 5 ans que ce projet mûrit dans ma tête. Je me suis beaucoup engagée sur les questions de climat, d'éducation, dans des associations, des entreprises et en politique. Mais souvent, j'avais du mal avec la vision. Du coup, j'ai décidé de prendre des éléments un peu partout et de créer la mienne. C'est donc une présentation où j'essaye de faire un lien entre les questions environnementales, de justice sociale, de politique, de science, etc. Comment ça marche C'est divisé en thèmes. Ça va ressembler à peu près à ça. Pour chaque thème, il y a deux vidéos. Un résumé, par Lady Age Society, une historienne de l'an 3000, et un entretien, conduit par moi-même, avec une personne engagée. Le but, c'est que le projet soit le plus participatif possible. Donc si vous voulez participer à un entretien, relire des scripts au sein de notre cercle de relecture, n'hésitez pas à nous contacter. Les liens des épisodes et les bibliographies sont sur ladyagesociety.com, dans la description. Bonne vidéo Florence, merci beaucoup d'être venue à Poitiers. Est-ce que ça va Comment Ça va très bien et puis surtout, bah, merci pour l'invitation. Mm -hmm. C'est un honneur. Alors Florence, du coup, toi tu es, es psychologue pour enfants, tu es partie de ça et finalement tu as beaucoup élargi ton champ d'action. Au fur et à mesure, tu t'es rendu compte que la santé mentale et la santé sociale étaient complètement reliées tu as commencé à travailler dans le social, euh, tu as travaillé dans les relations interpays, etc. Maintenant, tu intègres aussi la question de l'écologie dans tous tes travaux. Mm -hmm. Tu as travaillé en France, en Belgique, en Afrique de l'Ouest, en Guyane, euh, sur des projets où tu as pu monter euh, beaucoup d'associations, où tu as travaillé pour des gouvernements. Aujourd'hui, tu es sur euh, des gros projets, donc un think tank de femmes pour le climat en Afrique. En France, tu travailles avec. Euh, la justice des mineurs, pour aussi euh, incorporer cette question de climat. Et donc nous, on s'est rencontrés dans le cadre de Biu un projet européen pour faire euh, une formation au développement durable pour les jeunes. ravi de t'avoir ici. Et donc là, l'objectif, c'est un peu de voir des parcours et comment la personne a, a construit son parcours et comment elle, euh, comment elle a vécu sa vie de personne engagée. Euh, et aussi de parler de la question de la santé mentale à l'intérieur de de cette question de parcours et d'engagement. Je vais commencer par une citation de toi-même, <rire> qui est euh, « Je fais partie de ceux qui n'ont pas fait de carrière euh, ». Donc j'aime beaucoup l'idée, parce que moi aussi, je pense qu'à la fin, je dirais « oui, je n'ai pas fait carrière », c'est-à-dire on n'a pas été dans des entreprises et monter les échelons, etc. Toi, c'était vraiment, tu as construit un parcours euh, hyper divers. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de ça et de « est-ce que c'était… » Euh, un peu les difficultés de faire ça parce que du coup on sort de la norme euh, donc c'est toujours euh, pas évident et aussi qu'est-ce que toi t'as permis aussi de te libérer l'esprit en te disant bah, je vais plutôt aller dans cette direction là, je vais plutôt faire ce qui me plaît ben Moi en fait donc, au démarrage j'étais psychologue pour enfants, euh, art thérapeute et euh, donc j'avais des prises en charge d'enfants et puis très rapidement, moi avec ce que je suis, hein, quelqu'un d'autre aura vé aurait vécu les choses différemment, euh, je me suis dit, euh, bon j'évolue avec l'enfant, l'enfant évolue avec, l enfant, l enfant évolue avec euh, nos séances, et puis euh, je recevais les parents de temps en temps. Et finalement le, le symptôme de l'enfant, je l'ai vu comme ça, il y avait une place et une fonction dans la famille. Mmh. Et donc toutes les évolutions qu'on pouvait faire avec les enfants, quand ils rentraient, à la maison le soir, ou quand j'entendais les parents dans des entretiens, je me rendais compte que bah, si je n'impliquais pas plus les parents, si je n'impliquais pas plus la dynamique familiale, la place de l'enfant dans sa famille, eh l'enfant allait évoluer, ça allait revenir, euh, euh... Voilà, parce qu'il y avait une fonction. Et donc euh, bah, de là, je me suis dit, euh, euh, psychologie clinique, art-thérapie, bah, ça ne me suffit pas. Donc j'ai cherché, je me suis formée à, à l'approche systémique. Euh, l'approche systémique bah, m'a permis d'introduire la, la pensée du groupe, groupe famille mm -hmm. euh, dans mon parcours thérapeutique avec les enfants. Euh, alors, soit en thérapie familiale, mais aussi euh, avec l'enfant seul, mais dans cette dimension d'un système familial qui, qui habitait nos, nos séances. Donc voilà, ça a été vraiment pour moi un, un super enrichissement. Et puis, euh, bah, c'était dans les années 80. Donc les années 80, en France, c'était aussi euh, bah, plusieurs problématiques euh, euh, sociales qui apparaissaient. Euh, et notamment pour les intervenants du secteur social, euh, bah, on a des, nouveaux, des nouvelles populations dont on doit... Euh, s'occuper qu'on ne connaît pas, mmh. euh, donc des migrants, euh, pas mal de migrants, donc qui interrogeaient complètement les, les façons de faire, les façons de penser, son travail, sa posture, et qui mettaient à mal les certitudes des professionnels et les, les process dans lesquels ils étaient. donc avait donner un petit exemple Par, de... euh, bah, par exemple, tu vois... De on, on dans la formation de l'assistance sociale, on va lui dire euh, surtout neutralité. Euh, mm -hmm. euh, tu, tu, tu fais une visite au domicile, mais euh, voilà, tu gardes ta neutralité professionnelle. Ce que tu es toi en tant que personne mm -hmm. n'a pas à exister, euh, voilà. Et puis ils arrivaient chez une famille de Maghrébins euh, qui proposait de s'asseoir, euh, mm -hmm. qui avait préparé des petits gâteaux, qui alors et la famille comment ça va ouais. euh, Tu vois donc là des, des, des travailleurs sociaux qui étaient euh, euh, mis à mal. Mm -hmm. Et donc on était un groupe de psychologues euh, euh, tous avec un lien avec l'Afrique, mais psychologues du travail, psychosociologues, euh, psychologues cliniciens. Et donc on a créé une petite association, RIVES d'Afrique. Mmh. RIVES avec un S, les RIVES d'Afrique. Et donc euh, voilà, on a commencé à réfléchir à comment, euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire, quelle contribution on pouvait euh, apporter euh, pour soutenir les professionnels, et puis au final pour euh, euh, renforcer la qualité de la prise en charge, ou en tout cas une prise en charge plus adaptée. Donc en fait, tu vois, mon parcours s'est construit euh, à la rencontre d'outils de, de, ben, professionnels qui me semblaient trop limités, donc j'allais chercher autre chose, j'allais rencontrer d'autres, euh, et de situations, de, situation, de contextes euh, du oui, du contexte social qui évoluait. Et du coup, euh, je me suis laissée embarquer euh, dans des coups de cœur, dans des intérêts intellectuels, dans des défis. Et voilà, du coup, j'ai piloté vraiment mon, mon chemin professionnel. Voilà, donc euh, quand je dis j'ai je n'ai pas fait carrière, c'est-à-dire que euh, ben, ceux avec qui j'ai commencé, soit ils ont eu un parcours linéaire, euh, psychologue, bon, ben, tu es psychologue pendant mmh. 25 ans dans le même établissement ou dans le même domaine, ou bien tu gravis les échelons euh, de la hiérarchie. Mmh. Ben, moi, non, puisque en fait, des coups de cœur m'emmenaient ailleurs, m'emmenaient à approfondir d'autres euh, domaines, et puis finalement à enrichir ma boîte à outils, à enrichir mes modalités euh, euh, d'approche, de rencontre. Euh, et puis il faut dire aussi, avant d'être psychologue, j'ai euh, euh, baigné dans l'éducation populaire. Mmh. Et l'éducation populaire, euh, à l'époque, années 70-80, c'était vraiment une fourmilière d'idées où convergeaient les idées de tous. Les jeunes des quartiers, leurs parents, les professionnels, euh, quelques équipes de chercheurs. Euh, voilà. Et, et, et donc... Euh, je me suis vraiment construite dans, dans cet espace euh, pluriservant. Maintenant, la difficulté, ben, c'est la difficulté sociale. Mm -hmm. Tu ne rentres pas dans une case ouais. et on est, la société a tendance à vouloir te remettre dans une case. Ouais. Donc euh, la plus grosse difficulté, c'est garder euh, ton indépendance de, de pensée, tes de rester aligné en fait avec ce que tu crois de fort à l'intérieur de toi, mm -hmm. même si toute la société te dit non, il faut faire autrement, euh, ouais. euh, et tu as pensé à ta feuille de paie, et maintenant tu as des enfants. Enfin euh, mm -hmm. voilà. Mais comment, tu, oui, comment toi arrivé à, à répondre à la question, euh, tu fais quoi, ou comment tu t'occupes de tes enfants ben Écoute, je crois que c'était la, la diversité des, des expériences de vie au travers du professionnel qui, moi, me nourrissait. Mmh. Euh, moi, je, je, bon, moi, je suis, suis métisse, franco-africaine. Euh, petite, l'Afrique, c'était un rêve, c'était quelque chose d'impossible. C'était quelques récits de mon père. Il mmh. n'y euh, avait pas du tout une grosse communauté euh, d'Afrique subsaharienne. Et, et, et je me suis construite dans le voyage rêvé, mmh. dans le voyage de l'imaginaire étant petite, Mmh. Et du coup, étant adulte, c'était ce voyage-là qu'il fallait que je fasse, mais dans la réalité. Et euh, bah, quand je suis devenue mère, je savais que j'allais avoir des enfants à qui on allait renvoyer euh, une image extérieure d'une de, de, visibilité de différence de par la couleur de peau. Mmh. Et, euh, et je voyais plein d'enfants en souffrance dans mon boulot, moi aussi j'ai pu l'être quand j'étais enfant, euh, N'arrivons pas à, à, à faire quelque chose d'une identité complète avec ces différences, et du coup, les différences, au lieu d'être une richesse, bah, c'était un frein à handicap. Une difficulté, oui. Voilà, oui. et du coup, moi j'ai voulu euh, permettre à mes fils de découvrir des ailleurs, mm -hmm. de se questionner par rapport à ces ailleurs-là. Donc, euh, bon, bah, c'est vrai que je les ai embarqué dans des. Des, des, des expériences, des voyages lointains. Euh, mais bon voilà, ça les a construits. <rire> ok, super. Et euh, du coup tu parles des, des coups de cœur qui t'ont amené à rajouter en fait, différentes disciplines à ton corpus de compétences mmh. et, à, et, de, et de projets. Tu as travaillé dans différents courants de la psychologie mmh. euh, et tu pouvais faire des observations en disant bah « en fait, Ok, tel concept ou telle méthode, je vois là dans mon travail que ça ne marche pas pour certaines mmh. personnes ou ça ne marche pas dans certains cas. » Ou là, mmh. par exemple, pour les travailleurs sociaux, bah, la formation qu'ils ont eue, ça ne marche pas pour certaines populations. Mmh. Et du coup, ma question c'est, voilà, est-ce que toi tu as des conseils pour euh, que les gens gardent cet esprit un peu critique d'aller creuser, d'aller complexifier à chaque fois alors, complexifier ou décomplexifier, parce ouais. que à trouver des, des ailleurs qui, qui nourrissent la pensée, qui nourrissent la pratique, permet souvent de décomplexifier. Mmh. Euh, moi, je dirais que c'est la curiosité. Euh, tu vois, par exemple, quand euh, en posture de formatrice, j'ai quelque chose à transmettre, mais le groupe avec lequel je travaille me nourrit énormément. Oui. Et donc, euh, tu vois, c'est de, de, de, de pouvoir euh, observer et reconnaître tous ces apprentissages, euh, tout ce qui peut te déstabiliser aussi, parce que bah, tu es aussi fait une mmh. certitude. Euh, et ces déstabilisations, soit tu t'enfermes en disant « non, je campe sur mes positions, j'y crois, ouais. c'est moi mmh. ». Ou alors tu dis « ah tiens, il me propose un truc différent, ouais. il faut aller l'explorer ». Enfin, moi, que ce soit… Euh, j'ai travaillé avec des sans-domicile-fils, j'ai travaillé en maison d'arrêt, euh, j'ai travaillé dans des cabinets de ministres. Euh, tout le monde a quelque chose à transmettre, tout le monde a la richesse de son expérience, mm -hmm. et sa richesse d'expérience lui permet d'avoir une entrée particulière, une unicité. Et moi, c'est toutes ces unicités en interrelation qui nous nourrissent. puis... Euh, ben, réussir à se, à se protéger de, des attendus mmh. de la société, ouais. et c'est ça qui est peut-être le plus difficile. Mmh. On, on te donne une place, on attend de toi quelque chose, mmh. on attend de toi un parcours. Euh, là, ce que j'adore dans cette époque, euh, c'est toute cette jeunesse qui dit non au schéma habituel et qui mmh. veut faire autrement, ouais. qui veut inventer d'autres voies alors, j'adore ça, parce que ça fait une effervescence, un dynamisme. Mmh. Mais parfois, je suis aussi un peu critique, parce que du coup, il euh, euh, bah, y a des choses qui se sont passées avant, qui sont ouais. riches. Ouais. Mais qui se sont passées à une époque où, où culturellement, dans le changement social, bah, on n'avait pas du tout l'habitude de communiquer, de valoriser. Et tu disais aussi pour euh, préserver ouais. l'anonymat des personnes avec... Préserver l'anonymat, ouais. oui... Euh, et, et du coup, il y a plein de choses qui ont déjà existé, oui. qui, qui, qui sont ignorées la de la jeunesse, jeunesse ouais. qui veut innover. Mm -hmm. J'aimerais trouver le moyen de recréer aussi du lien avec ce qui a existé auparavant, euh, parce qu'il y a eu des, des, des super belles choses qui ont existé, qui ont été euh, théorisées, conceptualisées, et dont la jeunesse pourrait aussi se nourrir. Bah, Peut-être pour aller plus vite ou de façon plus adaptée mmh. sur les changements qu'ils veulent, qu veulent produire dans la société. Et oui. puis, euh, en fait, je crois, tu vois, moi aujourd'hui, euh, quand je suis face à une situation, bah, j'ai plein de petits tiroirs euh, qui peuvent être séparés, mais que je veux ouvrir en même temps mmh. et qui vont me permettre d'avoir une approche euh, globale, mais surtout avec le. Pour moi, c'est la participation. Ben, moi, toute seule, je. je... Je ne suis pas magicienne, mmh. alors avec la participation, ben, c'est une posture de facilitation, ouais. faciliter les rencontres euh, humaines, intellectuelles, tout ça. Ouais. Et du coup tu parlais tout à l'heure d'éducation populaire, est-ce que tu peux expliquer un peu euh, en quoi ça consiste et donner des exemples voilà, pour, euh... alors, Je ne sais pas euh, historiquement quand est-ce que ça a commencé, moi j'ai rencontré l'éducation populaire dans les années 70, moi, en tant qu'enfant, mmh. euh, qui vivait dans une cité HLM. Mmh. Euh, et donc, il y avait une maison de quartier euh, qui proposait des, des activités. Et donc, moi, en tant qu'enfant, euh, c'était un espace de liberté. Et ce qui m'a vraiment plu... Euh, bon, moi, j'allais à l'école, j'étais pas une bonne élève. J'étais en difficulté scolaire, donc beaucoup de jugements sur moi, mmh. beaucoup de désignations euh, qui me faisaient souffrir. Et là, je suis rentrée dans des espaces où on me demandait mon avis et mm -hmm. où, on, où on nous mettait ensemble pour construire les activités qu'on allait faire. Mm -hmm. Et pour moi, ça a été magique parce que j'étais dans des espaces où on me disait bah, « voilà, c'est comme ça, tu rentres dedans, c'est mm -hmm. ce que tu vas faire, c'est comme ça qu'on va le faire ». Et l'éducation populaire, euh, bah, pour moi, ça a été ma première expérience de participation citoyenne. Euh, on était donc dans des quartiers pauvres, etc. Euh, ben tu pars en vacances, tu conçois tes vacances et puis on te donne aussi... Alors ça peut être difficile parfois parce qu'on te donne des réalités de budget. Mm -hmm. euh, donc avec des coupes budgétaires... Des, des... Et puis en même temps, ben, les vacances commençaient pendant tout ce parcours de construction. Et l'éducation populaire c'est ça, c'est aller vers, mm -hmm. c'est s'ouvrir à, c'est des rencontres et c'est de la co-construction de quelque chose qu'on va faire évoluer et qu'on va critiquer et qu'on va améliorer après ensemble. Oui. Donc moi c'est ma vision, Donc c'est peut-être une vision euh, idéalisée, mais à l'époque quand j'ai rencontré euh, ces, ces gens d'éducation populaire, bah, c'était euh, juste un espace ouais. de respiration. Mm -hmm. Je, Ça m'a sorti de ma timidité. Euh... J'étais capable de parler, de... Mm -hmm. voilà, c'est ça aussi, c'était le groupe, mais l'attention de l'individu à l'intérieur du groupe avec ses fragilités, ou alors je suis tombée sur des super animateurs, hein, peut-être, <rire> mais pour moi ça a été une projection, mm -hmm. et la projection de me dire, ben c'est possible. Quand, ouais, quand on t'a demandé ton avis, du coup ça t'a libéré quoi tu... Ouais, c'était la première sens. fois par rapport à des jugements que tu avais intériorisés, et tu t'es dit, ah oh, en fait, je peux, ah bah, bien, aller, oui, je peux oui, parler, je... je peux organiser des choses, je oui, peux oui. co-construire des trucs avec les autres. et puis, petite, j'avais peur aussi du regard des autres, parce qu'à bah, l'époque, euh, euh, ma couleur de peau, mes cheveux frisés, euh, c'était de euh, la curiosité, c'était de la peur, c'était... Mm -hmm. Donc je létais un peu renfermée, quoi, j'avais peur, ouais. et... Euh, et là il y a des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit mais t'as de la valeur et puis on peut faire des trucs ensemble. Ok. Et après ah. toi as, donc, dans ta construction de ta réflexion sur euh, l'aide aux enfants donc, par la psychologie, après t'as élargi bah, la question de la famille, tu disais système famille. Et après, euh, quand tu es allée en Belgique, tu as aussi euh, rencontré la Clinique de la Concertation, ouais. ouais. qui allait encore plus élargir. Donc ouais. euh, c'est encore la question de la participation. Est-ce que ouais. tu peux raconter un peu cette histoire et nous dire un peu des conseils sur, euh, bah, voilà, je suis, si je suis porteuse de projet, comment je fais en sorte que, euh, en fait, de créer de la participation autour de mon projet et que du coup mon projet prenne du sens parce qu'il a été co-construit avec plein de gens différents et tout ça euh, donc, euh, en fait, euh, euh, à l'époque, euh, je travaillais à l'école des parents et des éducateurs. Hein, donc, j'étais responsable de formations et des formations. Et j'avais en charge euh, différents pôles, soutien à la parentalité, euh, protection de l'enfance et relations école et famille. Mm -hmm. Et il euh, y a eu... Euh, Enfin, voilà, on, en France, on traitait la difficulté scolaire, voire l'échec scolaire, de façon très, euh, très serrée, c'est-à-dire l'enfant a un problème, mm -hmm. euh, c'est lui qui ne suit pas, les parents ne sont pas assez mobilisés, euh, il faut que les parents soient plus contenants pour faire la continuité éducative, mm -hmm. donc on convoque les parents, on convoque les enfants à l'école, il y a des réseaux de réussite éducative avec... Euh, des psys mais surchargés, euh, donc ils ne peuvent pas donner beaucoup de temps, des, des enseignants aussi dédiés. Donc beaucoup de bonne volonté d'avoir envie d'aller vers la réussite. C'était aussi l'époque de, de dispositifs de politique publique en réussite éducative. Et mal, malgré ça, il y avait un truc qui me gênait. Euh, parce qu'on parlait toujours, la porte d'entrée c'était l'échec scolaire. Et puis euh, en discutant avec des, des, des amis, j'ai entendu parler d'une autre façon de faire pour la réussite scolaire des enfants en Belgique, donc curieux, je suis allée là-bas, j'ai rencontré. Mm -hmm. Et là, pour moi ça a été une révélation par rapport à, à la façon de faire en France, c'est-à-dire que là, ben, j'ai pu assister, observer, et donc on était... Euh, sur un enfant en difficulté d'apprentissage. Et là, au lieu de concentrer ça sur l'enfant, sa famille et l'enseignant, là la famille et l'enfant étaient invités à identifier dans leur entourage, dans leur voisinage, mmh. des personnes ressources euh, qui comptaient pour eux, avec qui ils se sentaient bien et dont ils pensaient qu'ils allaient être capables de les aider pour évoluer. Mmh. Et ça, pour, pour moi, c'était complètement magique parce qu'on ouvrait euh, ce petit groupe restreint à la possibilité d'un étayage par plein d'autres personnes. Donc la famille pouvait dire la boulangère, mmh. pouvait dire le, le, le voisin de palier, pouvait dire la grand-tante, etc. Et toutes cette, ces personnes qui avaient été identifiées par l'enfant de la famille, eh ben, étaient invitées et si elles le souhaitaient, venaient participer de cette clinique de la conservation et tous ensemble à partir des besoins des enfants, à partir des besoins de la famille, ben chacun disait ben « moi je peux aider sur ça, je peux aider mmh. sur ça ». Et du coup on était dans un accompagnement holistique de l'enfant. Tu as comme ça un ensemble de gens qui sont pas nécessairement des professionnels, mmh. mais qui ont des, des, des approches de relations, des approches d'expérience, ben, voilà, tu peux mobiliser la spontanéité de quelqu'un qui va dire, toi professionnel, tu t'englues dans ton truc, moi individu, mais c'est tellement simple, attends, on va faire comme ça. Ouf, tu vois, et, et parce que le professionnel, des fois, il se complexifie alors que d'autres vont avoir des entrées euh, simples. Donc pour moi, la participation, c'est vraiment pour moi la clé de la conception d'un projet à toutes les étapes du projet, parce qu'on construit un projet pour résoudre, pour répondre à quelque chose, pour mmh. provoquer quelque chose de différent. Donc d'abord, c'est un état des lieux. C'est quoi Qu'est-ce qu'on veut changer qu Comment les gens vivent ce problème-là Parce que chacun va le vivre différemment. Mmh. Qu'est-ce qui a déjà été fait Qu'est-ce qui a marché dans ce qui a été fait Qu'est-ce qui n'a pas marché euh, C'est quoi l'histoire du contexte dans lequel on veut mettre le projet euh, enfin voilà, C'est vraiment un diagnostic participatif mm -hmm. euh, pour voir de là où on part et euh, concevoir, co-concevoir là où on va, avec vraiment euh, ben, l'individu euh, pour qui on veut changer, ou le territoire pour qui on veut changer, les professionnels les associations bénévoles, les collectifs, les chercheurs aussi. Mmh. Euh, et puis tout ça mis ensemble, ben on, on aura vraiment quelque chose euh, d'innovant. Donc euh, que conseiller, ben c'est de s'ouvrir, c'est d'aller rencontrer, c'est d'oser en fait mettre son idée euh, au regard des autres et à la critique des autres mmh. et de ne pas prendre une critique pour soi, mais de le prendre juste pour l'objet qui nous a réunis. Pour le voilà, pour le projet qui nous a réunis en disant ben, « s'il y a quelqu'un qui pense qu'on peut l'améliorer, et eh ben je m'arrête et puis je vois pourquoi on peut et comment on oui. peut l'améliorer ». Donc tous les avis, on ne peut pas prendre tous les avis, mais en tout cas on peut vraiment s'enrichir de, de, de, de plein plein de choses. Quoi. Mm. Et euh, du coup j'avais une question aussi par rapport à la participation. Euh, je pense qu'il y, y a des sujets qui peuvent être crispants, par exemple euh, des questions du féminisme, je veux faire un projet euh, féministe, est-ce que je vais faire des groupes de paroles mixtes ou non mixtes enfin, il y a, je pense qu'il y a une sorte de difficulté entre une personne qui a vécu toute une expérience pendant toute sa vie, par exemple une femme qui a vécu toute la, la misogynie toute sa vie, et un homme qui est intéressé mais qui peut-être n'est pas trop renseigné ou quoi. Et, et pareil pour la question de, du racisme, une personne blanche qui veut être alliée mais qui n'a pas trop, par exemple dans son entourage, de personnes non blanches. Qu'est-ce que tu recommandes pour... En fait, ouvrir le dialogue, commencer à, bah, à créer des liens euh, sans, euh, sans blesser les gens ou... ben, Ouvrir le dialogue, ça, ça dépend pourquoi on veut ouvrir le dialogue. Pour moi, c'est vraiment la rencontre des autres. Et tu vois, par exemple, sur les questions de féminisme, euh, mais vraiment, c'est moi avec ce que je suis. Euh, moi, si je le pense dans un entre-soi de femmes, mm -hmm. Euh, je vais, il va manquer le point de vue de l'autre, mmh. des autres. Donc l'homme n'est pas bien au courant, il ne s'est pas intéressé, mais justement il va nous poser des questions qui vont nous déstabiliser dans nous notre façon de faire, ou mmh. de penser qu'il y a des automatismes. Et bien moi je l'invite à venir euh, pour justement me déstabiliser dans mes automatismes mmh. et dans l'échange de la différence, euh, ben moi, me nourrir pour... Parce que si je veux changer la société, il faut que mon discours puisse euh, être entendu, entendable. Mmh. Euh, non pas qu'il faut le, le, le, le dénaturer, mmh. mais il faut trouver les chemins. Il y a parfois des étapes hein, avant de monter au 18e étage on passe par le rez-de-chaussée, le premier étage, mmh. et puis entre le rez-de-chaussée et le premier étage, il y a des marches. Et donc vraiment, ces rencontres mmh. nous invitent à avoir les, les étapes nécessaires et les meilleures stratégies Stratégie, ouais. pour pouvoir aller au 18e. Mmh. Parce que si on braque, eh ben, le dialogue mmh. est coupé. Mmh. Donc parfois on a besoin de braquer pour tirer des enseignements et se dire, bon, là, je ne vais pas réussir. Mais ça, à... ce n'est pas une stratégie qui marche... Euh, voilà, ou, qui, euh, ou elle ne marche pas complètement. Mm. Et il euh, y a des gens qu'on ne pourra jamais euh, rallier à une cause parce que bah, ça les fragiliserait trop. Donc, bon, ben bah, voilà, mm -hmm. la société, elle est aussi faite <rire> de ces diversités. Mais si on est dans des rencontres, il bah, y a toujours des petites choses qui vont se passer. Si on est dans des mm -hmm. rencontres ouvertes, à l'ouverture de la diversité, à l'ouverture de la différence, et la différence comme un, un apport, il ben, y a toujours des petits déclencheurs qui vont me permettre de relier. Donc moi, je... moi c'est vraiment l'ouverture. Euh, tu ne perds pas tes convictions, tu restes aligné, mmh. mais tu rencontres l'autre pour savoir comment tu vas réussir à le rencontrer. Mmh pouvoir lui permettre de, de sortir de ses croyances et rencontrer les tiennes et après faire une petite patchwork avant de passer à, à, à quelque chose de lié, de, de relié quoi. Oui d'accord. Et du coup, pas hésiter à aller vers les autres. Discuter. <rire> pas ouais. hésiter à aller vers les autres, même ceux qui sont les plus éloignés de, mm -hmm. euh, de toi. Euh, bah, par exemple, euh, euh, tu vois, quand je, je faisais des, des, des enquêtes de terrain pour euh, faire des diagnostics, euh, bah, euh, moi j'adore les coiffeuses et les boulangères. Coiffeurs, coiffeuses, boulangers, oui. boulangères. Parce que c'est c'est pas des endroits où on va frapper à la porte habituellement pour avoir de l'info mm -hmm. et pourtant c'est là qu'il y a plein d'infos informelles qui passent des gens qui viennent discuter qui viennent ouais. discuter de tout mm -hmm. de rien euh, voilà donc tu es, es focus sur ton sujet et puis ben si tu fais un pas de côté c'est là-bas que tu vas te nourrir mm -hmm. euh, encore plus quoi est-ce que, du coup, il y a des moments, euh, alors tu m'avais parlé, des moments un peu où tu t'es dit wow, « Waouh, ça, ça a vraiment trop bien marché, euh, c'était une expérience géniale. Bah, » Je t'ai parlé de, de cette expérience que j'ai trouvée vraiment géniale, bah, c'est encore dans le domaine de l'école. Euh, où là c'était porté par une association, un collectif en, enfants-parents professionnels mm -hmm. qui créait des accueils de petite enfance dans les quartiers défavorisés et qui en même temps faisait des groupes de soutien à la parentalité. Donc eux, leur porte d'entrée c'était la petite enfance mais dans les groupes de soutien à la parentalité donc c'était des groupes de parole, de père, d'entraide entre parents et ben, les parents euh, qui venaient ils avaient des enfants de tous les âges et à un moment donné, dans ces groupes, enfin, les, on, ils ont entendu le fait que les parents en avaient marre, euh, qu'on leur dise « ton enfant est en difficulté, ton enfant mm -hmm. est en échec », et donc qu'on les pointe du doigt pour ça. Et, euh, et dans ces groupes, les parents pouvaient dire « mais moi j'ai envie qu'on m'explique comment il va réussir, parce que moi je veux qu'il réussisse euh, à avoir son bac, tout ça, euh, donc euh, j'aimerais bien qu'on m'explique l'inverse ». Et là, l'association a fait un pari euh, ben un peu fou à l'époque. C'était de dire, ben voilà, cette question, elle est récurrente et on va en faire une question de recherche. Et au lieu d'appeler des universitaires pour faire la recherche, mmh. ils ont accompagné les parents pour en faire des parents chercheurs. Et donc là, l'universitaire n'était pas... Donc ils ont appelé des universitaires avec des animateurs pour aider les parents ben, à problématiser, à en faire une vraie question de recherche, mmh. à faire des interviews, à... enfin voilà. Et ça a été un travail de longue haleine où le chercheur venait en appui. Mmh. Et au fil de ce travail, moi j'ai vu les parents relever la tête. Et là, d'un seul coup, euh, ils, ils posaient des questions, ils avaient une autre place, un autre statut. Avec les chercheurs, ils analysaient, ils allaient plus loin que euh, ce qu'ils auraient pu analyser, mais juste une aide extérieure pour relancer, pour reformuler, pour leur permettre d'aller plus loin. Et ça a abouti euh, euh, à un travail euh, qui a été présenté euh, euh, à l'université devant le secrétaire d'État, la secrétaire d'État euh, à la politique, euh, je crois que c'était politique de la ville, enfin voilà, quelqu'un mmh. du ministère. Et donc les parents... Euh, bah, sortaient d'un euh, enfermement pour s'ouvrir, pour devenir euh, des, des sachants d'expérience, d'expertise nourrie de toutes les expériences. Et c'est vrai que des interviews menées par des pères qui n'obtiennent pas les mêmes résultats qu'une interview menée par un... Un, un professionnel ou un chercheur. C'est-à-dire des parents qui interrogent d'autres parents ouais. versus oui, un ouais. sociologue, par exemple, qui ouais. A, ouais. Pareil, ouais. Ouais. Ouais. Et, et donc, bah, c'était génial, parce qu'après, bah, ces parents, pas tous, hein, mais certains ont eu envie d'aller plus loin, et le plus loin, c'était bah, d'aller à la rencontre des professionnels mm -hmm. bah, pour partager les résultats de ce qu'ils avaient euh, compris, appris, et, et réfléchir avec les professionnels sur... Comment on peut faire autrement mmh. Voilà, moi je suis très sensible au vocabulaire, tu vois, et ça pour moi c'était vraiment, euh, vraiment important, euh, euh, marre du mot échec, ouais. envie du mot réussite. Mmh. Dans la protection de l'enfance, il y a un autre mot qui moi me c'est euh, les usagers, c'est les usagers des services publics. Et donc, on était dans un travail sur la réforme de la protection de l'enfance en 2007. C'était un groupe au niveau d'un ministère et puis la société civile qui venait en appui pour donner son avis. Et il y avait une association de parents d'enfants placés. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, la, tous les professionnels parlaient usagers, usagers, usagers. Et puis euh, la, naine, la dame qui représentait les parents d'enfants placés, qui était à, à, assise à côté de moi, je la voyais s'énerver toute seule, mmh. elle avait envie de, de dire un truc. Euh, et puis à un moment ça explose quoi. « Non mais moi c'est mon pantalon qui est usagé, mais moi, <rire> pas usagé. » C'est sorti mmh. « flaf comme ça. Mmh. Et ben, ça a été difficile à entendre par tous les professionnels qui mmh. étaient là. Et euh, moi ça m'a juste donné envie de travailler avec cette association-là. Ouais. voilà cool. Et donc après euh, j'ai travaillé bah, bénévolement parce qu'ils n'avaient pas du tout de, de moyens pour me financer, mais c'était un travail bénévole pour les accompagner à pouvoir euh, formuler aux professionnels les choses. Mm -hmm. mais ce truc d'usager, pour moi, c'était euh, tellement symptomatique de l'écart entre ce que le professionnel voulait dire pour, pour accompagner, mmh. euh, protéger, mais c'était peut-être pas promouvoir. Et elle, elle avait envie d'être mmh. promue. Et donc euh, l'usager est devenu bénéficiaire. Mmh. Mais encore aujourd'hui, donc après c'est quelque chose que moi j'ai porté aussi professionnellement, mais encore aujourd'hui, ça reste les usagers du service public ou des associations habilitées. Et moi, je vois toujours le pantalon troué. Bon, ben maintenant c'est à la mode chez les jeunes, mais voilà, je vois toujours ce pantalon usagé euh, qu'elle contestait. Une autre idée importante, c'est le lien entre le social et l'environnement, etc. Je me disais, est-ce que tu peux parler un peu de ton projet en Guyane euh, dont tu me parlais... Laurent Guyane, sur les longtemps. arbres... Euh... Ah, c'était pas mon projet, oui, ça c'était euh, la réhabilitation, ouais. euh, c'est-à-dire c'était par rapport aux, aux mines et à la destruction de, de l'environnement par les mines, mm -hmm. euh, parce que quand on fait de la recherche, forcément, on détruit... Euh, on détruit la forêt, la on détruit leur, euh, bah, la recherche, recherche orifère, oui. euh, il euh, mmh. euh, y a tout le temps d'exploration, euh, on détruit tout. Mmh. Et, et voilà, là c'était vraiment euh, euh, comment avoir le moins de traces, hein, je dis bien le moins hein, parce que euh, c'est impossible de pas en avoir, et avoir le moins de traces, c'était comprendre comment la forêt était construite avec ses différentes strates mmh. et euh, essayer d'en faire un plan de cette forêt qui allait être complètement endommagée pour pouvoir la remettre, mm -hmm. donner la possibilité aux différentes strates de pouvoir se recréer à la fermeture de la mine. Donc, tu as quand même un certain nombre d'années euh, de destruction. Hein. Mm -hmm. Et là, c'est vraiment non pas le savoir, donc tu as, as, as les spécialistes de la forêt, du parc mm -hmm. naturel mais c'était avant tout les savoirs des autochtones, mmh. les savoirs de ceux qui vivent en forêt. Quand tu es en Guyane, il y a un truc complètement dingue. Euh, tu montes dans une pirogue, tu dois aller d'un point à un point, tu n'as que des barrières d'arbres autour de toi. Euh, vraiment, c'est impressionnant. Mmh. Et puis, puis d'un coup, tu as ton piroguier qui fonce dans ce que tu vois, tu vois que des arbres, toi. Mmh. Et puis en fait, il y a juste un un tout petit bras de fleuve que okay. toi tu n'as pas vu parce qu'il y a plein de, de choses qui, qui masquent et lui il a toute la carte en tête ouais. et tu peux aller d'un point à l'autre par plein de petites rivières et tu vois c'est tout ce savoir là mmh. de comment fonctionne la forêt, de comment elle est construite comment elle est reliée, quelles sont les espèces etc. qui permettait bah, de pouvoir se dire on va replanter Mmh. on va replanter de façon harmonieuse. Je dis pas, franchement, je ne dis pas que ça annule, hein. je ne dis oui, pas que faire oui. de la recherche aurifère mais c'était euh, pour moi la première fois où je rencontrais vraiment euh, l'indispensable valorisation des savoirs autochtones mmh. euh, par rapport aux sachants universitaires mmh. qui mmh. ne sont pas dans la quotidienneté de, mmh. euh, de la forêt, du territoire. Mais quand même, il y avait une combinaison. Euh, tu me dis que tu avais des chercheurs aussi euh, qui étaient venus, mmh. c'est ça eh ben Oui, là, c'était vraiment. Euh... Moi, en fait, euh, la Guyane, je l'ai connue au travers de la protection de l'enfance. Donc, c'est d'autres problèmes mmh. euh, qui, qui seraient un podcast en entier. De... Et tu vas remets entre les vouloir mettre la même politique de protection de l'enfance euh, mmh. à Paris, à Rennes et à Papahichton, donc là, c'est juste un truc... Euh, voilà, mais euh, ben, les rencontres m'ont permis de rencontrer des, des, des, des, des chercheurs du muséum d'histoire naturelle qui faisaient l'identification de toutes les espèces d'arbres, de plantes, de mmh. fleurs, et donc là, ça a été pour moi hein, quelque chose de complètement privilégié. Mmh. Euh, et donc, voilà, dans, dans, dans ces travaux, c'était aussi l'articulation de tout le savoir des sachants, euh, parce qu'une connaissance, une expérience, une expertise reconnue par des diplômes ont un parcours et puis tout le savoir d'expérience. De, de, voilà. Donc la Guyane, c'est vraiment... Euh, moi, j'invite tout le monde à aller découvrir la Guyane. Okay. C'est une amoureuse de la Guyane. En bateau, ouais. <rire> En bateau ouais. et avec toute sa diversité. C'est magnifique. Mm. C'est magnifique. Et euh, du coup, par rapport à ton projet, euh... Aussi lié à, à l'environnement, tu es en train de faire euh, une fresque du climat. donc C'est un atelier pour euh, expliquer un peu les causes et les conséquences du changement climatique de manière ludique. Mmh. Euh, tu as fait une version adaptée. Il y, y avait déjà une version adaptée aux enfants et toi, tu l'as encore adaptée pour des écoles en Côte d'Ivoire. Et, euh, et du coup là tu viens d'obtenir euh, de, de la déployer dans 200 écoles, est-ce que tu peux parler un ah, peu je n'ai pas encore déployé, ah c'est un <rire> non non ce serait, ce serait juste magique. C'est-à-dire que vite moi c'était en 2016 où je, je travaillais sur la participation citoyenne dans, dans un document de stratégie nationale de lutte contre les gaz à effet de serre à cause de la déforestation. Et c'est là que, euh, en allant dans... dans... J'ai sillonné, c'était en Côte d'Ivoire, j'ai sillonné toute la Côte d'Ivoire et c'est là que j'ai pris conscience que, en tant que promotion des droits de l'homme, promotion des, des hommes, développement des territoires, si nous, les, les experts de l'intervention sociale et humaine, on ne prenait pas en compte le contexte climat, mmh. ça n'allait pas fonctionner. Euh, parce que <coughs> en Afrique il y a vraiment une urgence d'adaptation au changement climatique et aussi de prise de conscience, <coughs> de, de, de pouvoir relier ce qu'on voit là mm -hmm. au changement climatique parce que les gens voient, ils savent que le climat change, ils en entendent parler mm -hmm. mais les causes conséquences tout ça, euh, pas clair, hein. bah non, ils vont pas lire le rapport du GIEC. Et puis il n'y a pas toute cette dynamique sociale que, que je trouve magnifique, euh, en tout cas en Occident, en France notamment, puisque c'est là que je suis le plus, euh, de diffusion mm -hmm. de l'information, de, de, de la compréhension, d'espace de, de parole. Euh, alors que moi, bon, je suis psychologue puis sociologue, mm -hmm. et donc je, on doit réduire les émissions, c'est clair. Mais on doit s'adapter et on doit aussi euh, embarquer le maximum de gens mm -hmm. euh, parce que chacun peut contribuer à son niveau euh, dès lors qu'on a conscience euh, que ce qu'on fait, ça ne va pas. Et l'Afrique euh, a toujours été reliée avec la nature. Au démarrage, c'était l'animisme. Donc euh, ce lien avec la nature, il a été finalement perdu euh, dans une quête de modèle occidental. Et, et, et la fresque du climat, moi je trouve que c'est un outil complètement génial, mmh. mais pas suffisant. C'est-à-dire que je fais des fresques en France, euh, euh, bénévolement, dans des assauts de quartier, euh, euh, pour des étudiants, voilà. Et puis j'ai commencé à faire des fresques en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et forcément, bon, je suis psy pour enfants, j'ai voulu faire la fresque enfant avec les enfants de Côte d'Ivoire. La Convention internationale des droits des enfants nous dit que euh, le droit à l'information, c'est un droit fondamental. Mmh. Quand on prend la, dé la définition du développement durable, on nous dit euh, préserver les ressources pour les générations futures. Donc en fait, tout le job qu'on fait, c'est pour les enfants mmh. et leurs enfants. Mais moi, je trouve que les enfants ne sont pas assez invités dans le débat. Tu vois, on... on partage de savoir et d'expérience, moi, les enfants, ils ont une liberté de penser. Ok, mmh. ils vont être sur des micro-solutions, micro mais s'ils grandissent avec ça dans leur ADN, ben, ils n'auront pas les difficultés que nous, adultes, on a à se défaire de oui, nos modifier, voilà, en... euh, voilà. De Donc moi, c'est vraiment ma con conviction profonde. Donc forcément, j'ai voulu faire la fresque enfant avec les enfants. Et là... Euh ça collait pas le visuel de la fresque c'était des visuels qui correspondaient pas comme nous enfin oui je dis nous parce que en Afrique on est euh, ben, sur le quotidien avec les impacts du changement climatique il euh, y a d'autres il y a des impacts qui étaient euh, enlevés des, pour les enfants mmh. ici qui pour moi me semblait totalement indispensable à laisser mmh. Parce que sinon, ça n'allait pas faire écho avec leur environnement. Mmh. Euh, tu vois, par exemple, les aérosols. Euh, les aérosols, euh, c'est quelque chose, euh, toutes ces petites particules qui flottent dans l'air euh, mmh. dues à une combustion imparfaite. Euh, des par gaz exemple, à oui, la suie, euh, tout la suie mmh. toutes ces choses-là. Bon, bah, dans la fresque enfant, ici, elle n'est pas. Mmh. On, on ne mmh. le met pas. Euh, en Afrique, ne pas mettre les aérosols, c'est ne pas faire une fresque. Parce que les gens une fument cuisine, le poisson euh, en ouais. ville avec euh, du feu de bois, euh, d'autres vont brûler des pneus en pleine ville, euh, les pots d'échappement des voitures, c'est juste l'horreur. Mmh. Bon, Par contre, je n'ai pas pu laisser l'image des cheminées, Vient... Euh, j'ai laissé une cheminée d'industrie pour, ceux, pour les, ceux qui vivent dans la capitale où oui. on a une industrie avec une cheminée que les gens identifient vraiment bien oui. euh, mais après j'ai mis des photos de pots d'échappement enfin je suis allée en ville j'ai pris des photos de, oui. de, de fumée noire euh, Voilà, j'ai mis des photos qui évoquent après moi je suis psy quand euh, dans la fresque enfant on dit j'achète des choses... Euh, moi, je veux pas prendre le risque. De... Ben bah non, moi, j'achète pas. Et alors, j'achète. Mmh. Voilà, voilà. Donc, alors juste pour le... remettre aussi dans le cadre, donc il y a les cartes et oui, des causes vers les conséquences. Et donc, euh, en fait, on veut expliquer les différentes activités humaines qui, qui vont émettre des gaz à effet de serre. Voilà. Et pour la fresque enfant, les cartes disent euh, j'achète des choses, je voilà. prends l'avion, je mets chauffage, etc. Voilà. Et du voilà. coup, donc toi, tu voilà. proposé à la génération. J'enlève le jeu. Ouais. Donc, moi, je j'enlève le jeu pour désigner enfants, hein. euh, voilà et puis bon ben, en Afrique euh, je prends l'avion euh, oui. euh, même la voiture euh, la voiture personnelle bon c'est toujours des voitures collectives hein, la plupart mm -hmm. du temps des voitures sauf si je suis dans la micro pourcentage de la société qui vit euh, entre guillemets à l'occidentale donc voilà c'était c'était euh, c'était une façon de, de permettre... Euh, bon, j'en avais discuté avec d'autres fresqueurs euh, qui, qui ont l'habitude de l'Afrique aussi. Et voilà, mmh. on s'est dit, euh, ce sera intéressant de tester. Et le test a été hyper positif. Euh, les enfants euh, sont complètement rentrés dedans. Euh, la, la, la plus grosse complexité, c'était la dynamique pédagogique. Mmh. Euh, parce que la pédagogie active, ils ne connaissent pas. Donc j'ai co-animé avec... Un, un éducateur d'enfants de, de là-bas, mmh. et, euh, et les enfants, euh, ça, ça a été vraiment super, mmh. ça a été vraiment super. Et donc euh, l'ONG qui m'avait permis de rencontrer, mmh. de faire ce test en, en situation réelle, euh, d'abord j'avais fait une fresque adulte avec leur, leurs animateurs, et puis après j'étais allée euh, dans une école faire la fresque avec les enfants, et du coup, ils ont, ils ont trouvé ça top et là, ils souhaiteraient qu'on puisse faire un programme qui intégrerait la fresque comme premier pas ça avant un atelier de réappropriation et de passage à l'action. Mm -hmm. Parce que dans le temps de la fresque, c'est trop rapide pour vraiment faire des actions donc avec les enfants et cette ONG fait déjà des actions juste géniales de sensibilisation au tri sélectif et là du coup il y a le méta de pourquoi il faut, faut s'engager et ce que fait cette ONG qui moi me plaît beaucoup c'est que grâce à tout ce qui est trié mm -hmm. avec les bacs, l'ONG a trouvé des conventions avec des gens qui vont racheter le plastique, qui vont racheter le carton, qui vont racheter le fer et, et l'argent, enfin les métaux, et l'argent euh, c'est pour mmh. développer l'école, mmh. c'est vertueux. Mmh. Donc j'espère qu'on va lever des fonds pour le faire. <rire> ah oui c'est ça. Il bah, y a toujours l'effet okay. <rire> de lever des fonds parce que euh, c'est vrai qu'en Afrique j'initie énormément par le bénévolat parce que c'est aussi bon, une façon de compenser parce qu'il euh, y a peu d'émissions. Mais il euh, y a beaucoup d'impact. Euh, mais voilà, à un moment donné, il faut aussi être dans un principe de réalité et, mmh. et donc nécessiter de lever des fonds. Et j'aimerais bien aussi, sur ce projet particulier, euh, parce que je, je, je fais partie du laboratoire de, de recherche en éducation, et, en pratique éducative et, et pratique sociale à l'Université de Créteil. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir euh, rallier euh, un ou deux étudiants mm -hmm. euh, pour, euh, voir pour étudier si l'impact et, et les incidences d'un tel projet sur les enfants. Franchement, mm -hmm. ça, ça me plairait. Donc forcément, il faut, faut lever des fonds pour pouvoir le faire. C'est intéressant parce oui, qu'il y, ouais. <rire> euh, qu y a très peu de recherches sur l'impact <rire> de la sensibilisation euh, sur une population sensibilisée ouais. et les associations souvent euh, françaises euh, qui travaillent dans l'éducation comme ça n'ont euh, pas forcément les ressources ou, ou le temps ou l'envie d'aller faire cette recherche là ouais. alors que euh, ça me semble essentiel <rire> de quand même voir ok, est-ce qu'on fait, est-ce que ça impacte gens voilà. est-ce que ça ouais, va ouais. donner des outils est-ce ouais. que ça les, ça les ça les aide à à questionner leur environnement, mm -hmm. leur monde. Euh, j'ai perdu, je voulais te poser une question. Non mais là tu vois la par la exemple <rire> ouais. quand j'ai fait la fresque avec les enfants, mm -hmm. à la fin il euh, y a une Maimouna, elle dit ⁇ Ah non mais moi je vais aller dire à mes parents que brûler les pneus, euh, mm -hmm. nous on pense seulement que ça nous embête parce que ça sent pas bon. Ouais. ⁇ Et là maintenant elle a compris que c'était un problème de santé. Ouais. Elle toute seule elle ne peut pas agir. Mmh. Mais on peut tout à la fait... Diffuse, euh, euh, ouais. Elle va en parler à ses ouais. parents. Comment gérer Les parents n'auront pas le pouvoir non plus à eux seuls de gérer. Mais tu vois, on peut faire un petit collectif de réflexion sur ce problème identifié par un enfant parce que ouais. spontanément, ça a été... Euh, elle a relié le, ce qu'on lui présentait dans la fresque ouais. à ce problème-là. Et du coup, il y a plein d'enfants qui ont dit ah, ⁇ mais oui, mais moi aussi, moi aussi ⁇ Mmh. Donc, tu vois, c'est est ça qui est, qui est magique. Mais après, il faut savoir comment ça produit le changement. Donc, moi, je ne suis pas en évaluation d'impact là, parce que l'impact, normalement, c'est comment est-ce que les effets, comment est-ce que les changements acquis durent mmh. dans les 18 mois au moins après la fin de ton intervention. Là, c'est plutôt comment l'intervention va créer des incidences le mode de fonctionnement, les interrelations qui après on reviendra mesurer l'impact mm. mais voilà, comment ça crée des incidences sur le territoire dans les interrelations de territoire et avec les femmes ben c'est pareil euh... il faut créer une dynamique sociale en Afrique mm. parce qu'il faut que les gens comprennent parce que tu vois, on dit toujours et moi, moi la première l'Afrique a une très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Mmh. 4-7% globalement. Et qui émet, c'est les métropoles et les 3-4% de la population hyper riche mmh. euh, qui vient en vacances en, en Europe, partout dans le monde. Euh, voilà. Et puis après, dans des villages comme le mien, euh, bah si on fait du brûlis, il enfin, y, y a des pratiques. Euh, euh, voilà. Mais si on crée une dynamique sociale, quand j'ai fait mon, mon premier think tank avec les femmes, là, mmh. euh, et bien à la fin de la fresque, donc c'était toutes des femmes assez d'un certain âge, euh, elles ont relié avec leur enfance mmh. quand elles allaient au village, qu'elles étaient petites, ce que c'est, et il y avait plein de, de souvenirs de l'enfance, de vie en harmonie avec l'environnement, de vie en harmonie avec la nature. Et, euh, et c'est la fresque qui leur a permis de remobiliser, enfin le débat qu'on a fait à la fin, qui leur a permis de remobiliser en disant, on a toute une richesse là, mm -hmm. où est-ce qu'elle est passée, pourquoi on pourrait pas la faire revivre Et après, je, je rencontre une ONG de femmes euh, qui a aussi envie d'être dans le climat. Et du coup, on, voilà. Elle, elle, elle a identifié 1000 euh, femmes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. La présidente d'ONG euh, a dit mais euh, ces femmes-là pourraient devenir certaines des ambassadrices du climat. Mm -hmm. Et là, bon, c'est un autre projet, avec recherche de financement, évidemment. <rire> mais ce serait de pouvoir unifier toutes les tous les éléments de la société, du plus mm -hmm. riche au plus pauvre, hein, et de faire une chaîne d'ambassadrices du climat. Mais pour pouvoir aussi être acteur, proposer des actions euh, qui contribuent à l'adaptation euh, principalement, euh, s'il y a des chefs d'entreprise aussi à, à la réduction, et l'utopie, que ces actions qui, qui contribuent à l'adaptation la, à puissent aussi être des actions qui génèrent des revenus pour les femmes, parce que mm -hmm. c'est l'ère de la guerre, si on veut sortir de la pauvreté, il faut pouvoir générer des revenus. Donc voilà, c'est des grands projets euh, qui vont prendre du temps à, à mettre en place, mais je suis persuadée qu'on peut créer une dynamique sociale, parce que si on a des ambassadrices du climat dans les différentes ethnies, dans les différentes catégories sociales, mm -hmm. ben là on va pouvoir... Euh... Bon, donc moi j'aimerais... Euh... Ben voilà, je je lancer le des dynamiques de... ouais. pour la dynamique sociale et l'influence ouais. et d'abord former les gens à comprendre comment ça marche voilà. quels sont les impacts des actions et comme ça ça leur donne un pouvoir après d'agir agir. Puis s'approprier, mmh. contextualiser mmh. relier avec leur quotidien et relier aussi avec ce qui se faisait avant tu ouais. vois par exemple il y a une loi là-bas qui a supprimé les sachets plastiques il n'y a eu aucun travail de sensibilisation. Mm -hmm. Juste de l'information à la télé, à la radio, mais pas de la, de la Pas le pourquoi il faut voilà. rien arrêter Oui, ça. et puis par quoi on peut les changer. Mm -hmm. Donc moi, quand j'étais gamine, il y avait euh, euh, des feuilles mm -hmm. dans lesquelles on mettait la nourriture et on emballait dans des feuilles. Mm -hmm. C'était notre emballage avant que les sachets plastiques arrivent. Alors je me suis dit, chouette, chouette, on va retrouver on va nos vos feuilles. absolument mm -hmm. pas. Les sachets plastiques sont aussi nombreux. Ok. <rire> Et c'est interdit ouais. maintenant. Donc, euh, donc euh, voilà. <rire> euh, bon c'est génial parce que j'ai l'impression qu'on pourrait faire à 10 heures d'entretien tellement de, de projets, de, de parcours, euh, enfin pas de parcours, de rencontres, d'initiatives. Euh, je voudrais te poser une dernière question. Euh, c'est... Du coup, euh, l'objectif voilà. c'était de montrer un peu ton parcours, euh, un peu tes, tes forces euh, et, et de quand même placer un petit peu la question de la santé mentale et mm -hmm. du coup, euh, donc là euh, je vais parler un peu de moi, l'année dernière euh, c'était une année un peu difficile, j'ai fait un burn out, j'ai divorcé et j'ai commencé à traiter un, un traumatisme d'enfance. Euh, et euh, du coup j'étais plutôt en mauvais état <rire> à ce moment-là et, euh, et en fait j'ai beaucoup écrit euh, pendant ces mois-là et, et je me rendais compte qu'à chaque fois à la fin euh, j'essayais de mettre un truc positif. Et du coup j'ai réfléchi et je me suis dit là j'ai l'impression que j'ai tellement souffert que euh, ma personne elle a été comme euh, érodée quoi mais que je vois qu'au bout, il y a une sorte de, de cœur euh, solide qui n'a pas été touché parce que j'ai l'impression que c'est trop, trop profond. Euh, et en même temps, j'avais l'impression que c'était quelque chose euh, d'extérieur que je ne que je, que je contrôlais pas et je l'avais. Et c'était euh, euh, une combinaison de plusieurs choses et c'était plutôt relié à l'espoir en fait. Euh, L'optimisme pour les, les autres et pour moi, et, la, et ma, ma capacité à. à C'est bizarre, hein, mais. <rire> ma capacité à aimer ma, le, la Léa qui était petite euh, et à être connectée à elle. Et, à, et en fait, je voudrais savoir, du coup, pour toi. Euh, euh, j'ai l'impression que ça a l'air pas relié, mais pour moi c'est très relié avec la question du parcours et de toujours avoir cette volonté hyper forte d'aller améliorer les choses et tout. Et donc ma question c'est, quand tu es dans les moments les plus durs, qu'est-ce que tu arrives à voir en toi, ton, ton cœur qui, qui ne pas et qui te fait avancer quoi <rire> euh... Euh, ben, tu vois ce que tu dis de la, la petite Léa mmh. euh, tu vois au fil du temps ton, <coughs> Pardon, ton histoire de vie euh, te fait faire plein de rencontres te fait faire plein de, de virages à gauche à droite mmh. mais au démarrage eh ben, cet enfant là il a des... Il a des choses qu'il aime, il a des choses qui le portent, il a, mmh. il, a, il a des envies, il a des joies, et puis il y a des événements qui font que ça s'éteint. Ben moi, la, la petite Florence qui est en moi, elle est toujours là. Mmh. Et, et euh, elle avait des peurs aussi dans, dans son enfance, mmh. et la Florence adulte peut lui prendre la main mmh. à celle qui avait des peurs dans son enfance pour lui dire, bah, tu vois, aujourd'hui, ces peurs-là, euh, tu les as complètement dépassées. Mais la petite Florence, avec tous ses espoirs, euh, enfin, tout ce qu'elle était, cette liberté, mm -hmm. euh, même si je, je disais tout à l'heure qu'il euh, y avait des moments pas faciles, mais il y avait vraiment une, ouais, une légèreté, une liberté de l'enfance, une créativité, eh ben, elle s'adresse encore à la grande Florence euh, mm -hmm. euh, pour, euh, bah pour lui rappeler ce qui lui fait du bien. Et en fait, moi, euh, moi je, je m'observe énormément. Euh, en fin de journée, eh ben, ça je ne je, je l'avais pas, mais c'est en, en tant que maman que je l'ai instauré, parce que euh, mon fils aîné, euh, c'est un rebelle, donc... Euh, un ben, rebelle positif, hein, mais à l'école c'était pas facile d'être rebelle positif, donc euh, il y avait des punitions hein, mm -hmm. et, et donc des fois il rentrait démoralisé et donc j'ai instauré à la maison que quand on allait rentrer le soir, ben, on allait tous partager une bonne nouvelle hein, et la oui. bonne nouvelle ça pouvait être d'avoir rigolé avec un copain en récréation, oui. tu vois Et moi je garde ça en moi, c'est à dire qu'il y a toujours un truc positif qui m'a oui. fait sourire dans la journée et j'aime bien observer, j'observe beaucoup, donc, ça fait des années que je m'observe, et du coup, je, je, ben, je connais mes points faibles, ça ne veut pas dire que je les maîtrise, mmh. mais ça veut les dire moments... que j'identifie mmh. plus rapidement le, le moment où je vais me crisper, où je vais m'enfermer, ne pas dire que je m'en sors. Mais voilà, donc moi, je, je dirais, ben, voilà, cet enfant, il est toujours en nous, et c'est une super ressource. Pour le rassurer, parce qu'on a grandi avec des petites peurs qu'il avait, ou des grosses peurs qu'il avait, parce qu'on l'a dépassé, donc on peut lui, se relier à lui. Et puis aussi parce qu'il nous aide à nous relier à ce qui nous est du bien. Et ce qui nous est du bien en tant qu'enfant, ben, ça reste. C'est-à-dire que nous, on évolue, tu prends des rides, tu prends des cheveux blancs. Mais ce que tu es en toi, ça reste. Mmh. Si tu dois te décrire en abandonnant... « Je suis une professionnelle, je suis une mère, j'ai 58. Euh, » okay. Tu vois, mm -hmm. si tu abandonnes de te décrire avec tous ces attributs sociaux, il reste quoi Il reste mm. ce, que, ce dont tu parlais, ouais. qui t'a permis de te ressourcer et de te relier. Mm. Et, et voilà, c'est ça qui okay. voilà,